Non mais re repose-toi Jerry, repose-toi, je, je comprends, c'est peut-être peut mieux, t'inquiète pas, je vais faire, faire l'épisode. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Je suis en Bretagne, à Bretagne, sur le site du groupe Lost, et je vais retrouver Gérald, qui va nous faire découvrir son métier. Salut Gérald Salut Riton Tu vas bien Très bien et toi Merci beaucoup de m'accueillir, ça va, merci oui, bienvenue Alors dis-moi Gérald, ton métier c'est quoi Préparateur de mêlée, cutériste. J'ai jamais entendu ces mots de ma vie, Gérald. Écoute, autrement dit, charcutier dans l'agroalimentaire. Là, ça me parle plus. Eh bien, j'ai hâte de découvrir ton métier. Écoute, je te donne ton équipement Super. et je traiterai ça. Hygiène et sécurité avant tout. Alors, quel genre de produit vous travaillez ici, Gérald Alors, il y a du saucisson, ouais. pâtés de campagne, tout ce qui est pâté en terrine, du boudin, tout ce qui concerne la charcuterie. D'accord. Et toi, du coup, Gérald, ça fait combien de temps que tu es dans, dans la société Lost alors je suis arrivé ici en intérim en septembre 2020, ouais. j'ai signé mon CDI au mois de juillet 2021 et je suis toujours là. Toi t'as commencé à quelle heure ce matin Gérald 5h du matin. 5h du matin comme tous les jours. C'est beaucoup trop tôt pour moi Gérald. Pour ton, ton après midi après. Ah bah très bien, c'est là que ça se passe C'est là que ça se passe, on commence par le premier sas. Alors qu'est-ce que je peux faire pour t'aider aujourd'hui mon collègue vient de finir une farce fin ouais. à mélanger ouais. dans le mélangeur, justement. Ouais. Je vais te montrer comment ça se passe. Allez, vas-y, on y on va. va. Alors, moi, je m'attendais un peu à, à une chaîne industrielle, à un espace très grand où, euh, voilà, là, j'ai l'impression qu'il y a du contact humain. Vous êtes combien dans l'atelier ici On est quatre. Et les collègues sont sympas Ah oui. Moi, bah, sinon, je ne resterai pas. Ah ouais. <rire> Donc, je te laisse gratter le chariot. D'accord. Donc là, la matière a été cuite déjà ou pas Alors, c'est pas cuit, c'est poché. On les l'échaude pendant 10 minutes à peu près, ouais, euh, la gorge. C'est chauffé. On va le broyer à la grille de 6 à côté. Et on le mélange ici. Et on va mettre le deuxième. Le deuxième quoi Il y en a encore un La farce. Toi, du coup, Gérald, tu faisais quoi avant d'arriver ici Je travaillais dans une station service. Ah bon Et oui, pendant 11 ans, je crois. 11 ans. ans. D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir ici Bah, en fait, je suis arrivé ici par hasard. Je suis venu en tant qu'intermédiaire pour tester euh, un travail et j'ai apprécié. Tu n'avais pas de formation spécifique à l'origine dans l'agroalimentaire, tu as, t as été formé a été en interne pendant des mois et des mois. Ici, on ne fait pas la même, la même chose tous les jours, on apprend tous les jours. Donc maintenant, je vais te demander de mettre l'alcool ah. et le poivre vert. L'alcool, la, la, je maîtrise mieux, Gérald. On est sur quoi là On est sur, sur de la pomme ou sur de la prune Tu es un connaisseur Plutôt de la pomme. Ah. Ça m'arrange. <rire> Le mélange est terminé. Très bien. On va pouvoir le verser. Alors, je vous montre. Donc ça, ça va servir à quoi, par exemple à, à, à confectionner quoi Ça, c'est l'ensemble de ce qu'on appelle pâté de poivre vert. D'accord. Les filles vont le mettre en terrine au poussoir. Nous, on est juste là pour la fabrication. Mélange de la viande et des épices. On n'est pas encore complètement dans le pâté, mais presque. <rire> Donc là, à peu près en poids, il y a combien pour... Euh, ça va Donc faire combien de pâtés 200 kg 200 kilos. 200 kilos. Avec ça, on fait combien de pâtés, à peu près oh, Là, tu me poses une colle, là. Hein Parce que c'est pas moi qui le fais, après. Bon, bah, on viendra faire une vidéo pour parler de ça. <rire> pour toi, Gérald, les perspectives d'évolution dans la société, c'est quoi bah, J'espère avoir plus de responsabilités, un jour. Peut-être même devenir chef d'équipe. D'accord. Pourquoi pas. Et ça, c'est quelque chose de possible, ici Bien sûr. Tout est possible, une fois que tu montres ta valeur, tes qualités, il y a l'opportunité, ça arrive toujours. Hein. Qu'est-ce qu'il faut comme compétence pour faire ton métier Gérald Il faut de la rigueur à fond, quelqu'un qui est logique. Tous les jours, c'est pas le même produit, c'est pas les mêmes cas de figure. Chaud devant. Donc. Euh, Lâche cette cuisse dedans, Gérald, tu me fais peur. <rire> On fait quoi On vide. Je te un... laisse mettre là-dedans. Là, là-dedans là, là -dedans. Ouais, là-dedans. C'est lourd, c'est quand même. 20 kg Non mais faut être costaud quand même. Ah, pour tu faire fais comme ton ça. métier. Je te montre une petite technique. Et tu laisses tomber. Ça va, tu te portes bien. C'est au lieu d'aller à, à la salle de sport, t'es payé pour... Ah bah c'est ça, ah ça bah. <rire> Le basket, et je fais de la compète en plus. Deux jours, d'ailleurs, je travaille que deux jours. J'ai commencé un intérim, maintenant je suis en CDI. Ici, on fait que des saucissons à l'ail. Hmm. Je me régale, d'un hein, Gérald. Eh, écoute, jean ça m'a fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et moi aussi. Est-ce que tu m'embauches Écoute, ici, c'est accessible à tout le monde. Et en plus, on fait une formation en interne. Bon, bah super. Et si vous aussi, vous cherchez un job, n'hésitez pas à pousser les portes de Lost. Vous serez toujours bien reçus. Et en plus, ils recrutent. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, likez like la vidéo, vidéo et abonnez-vous.